Bonjour tout le monde, c'est Angelo de la région de Marseille. Écoutez, il est 7h30 du matin et je pas l'habitude de faire des vidéos à, à, à, ce, à cette heure-là. D'habitude, je travaille. Mais euh, voilà, je, je me suis inscrit euh, il y a quelques jours euh, à Eleven Trading, qui est une société asiatique. C'est pour moi, personnellement, hein, je dis bien pour moi, c'était le point le plus négatif. Mais, je, mais comme c'est une société qui, qui, qui, qui démarre et que moi j'aime bien être par partie des premiers, donc euh, vous savez toujours que c'est toujours les premiers qui profitent euh, qui profitent euh, des, des bonnes affaires, donc je, je me suis inscrit euh, en avant-première, donc en pré-lancement comme on dit exactement. Et donc euh, le lancement a été fait euh, donc euh, cette nuit, ou hier, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, C'était n'était pas, pas quelque chose de très très précis dans ma tête. Et donc en me levant tout à l'heure à 5h du matin, je me, tiens, je me suis dit je vais aller voir un petit peu, je vais aller préparer mon triangle, puisque c'est un système binaire, et là donc bien sûr l'exemple le, le, du triangle entre en jeu. Et ce euh, stupéfait, donc, euh, ça, ben, ça, ça a déjà fait un carton en quelques heures. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, bon, c'est une société qui s'appelle Eleven Trading. Elle n'a pas, elle a, elle a quelques innovations, mais bon, il euh, y a des trucs, euh, voilà, c'est bon, le point négatif pour moi, hein, c'est qu'elle soit asiatique. Mais bon, après, bon, on peut quand même... Euh, Beaucoup, beaucoup de sociétés, maintenant, sont, sont, sont, sont, sont mises en, en Asie, à Dubaï. Donc, mais bon, je, vous me connaissez, j'aime bien les sociétés qui sont, qui sont basées en Europe, mais bon, il n'y en, en a pas des dizaines en Europe. Hein. En Europe, le marketing de réseau n'est pas encore aussi développé que dans ces pays tels que l'Asie. L'Asie, il faut savoir que c'est un des plus grands pays au monde avec les états unis en mlm et les russes ça je vais pas vous l'apprendre maintenant vous le savez donc euh, ce qui est ce qui fait d'après ce qu'ils qu disent hein, toujours pareil hein, euh, euh, d'après ce qu'ils disent c'est quoi là c'est que bon ils, ils vous promettent euh, bien sûr un revenu passif comme tout le monde hein, sinon je vois pas le but mais surtout bon leur manière de faire est basée sur, euh, sur du robot, d'accord Là encore, c'est pas une innovation. Hein. Aujourd'hui, bien sûr, il n'y a pas que les robots, il y, y a les humains, mais les robots prennent maintenant le dessus. Hein. Ça, malheureusement, il va falloir... Si... Et puis C'est normal, je veux dire. Un robot calcule mille fois plus vite qu'un humain, mais il faut qu'il y ait quand même un humain à côté. Donc là, l'avantage, c'est qu'ils ont diversifié, comme ils disent, votre portefeuille, entre des, des, des actifs qui sont beaucoup volatiles, c'est-à-dire qui rapportent beaucoup d'argent, et des volatiles qui le sont beaucoup moins stables, qui rapportent moins, mais sûr. Ce qui fait une moyenne que votre argent, je dis bien normalement, euh, ne peut pas être perdu. Puisque le il partage, il partage votre argent tout simplement. Euh, il donne, mettons, si vous avez 10 euros, si vous mettez, on va dire 100 euros, un compte rond, un compte rond, et dollars. Parce que je crois que c'est des dollars, hein. donc c'est ouais, les euros, c'est tellement rare. C'est 100 dollars qu'ils mettent en crypto-monnaie, bien sûr, hein, puisqu'on est dans la crypto. Hein, c'est oui, oui, la crypto, hein, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Donc euh, si vous prenez, mettons, 100 dollars. Ben, ils, vont, ils vont les donner à 10 personnes 10 dollars. Et comme ça, 10, ces 10 personnes vont trader vos 10 dollars. Et donc, euh, c'est vraiment pas de chance pour que les 10 personnes sur 10 fassent des mauvais trades. Donc voilà comment en ce moment, euh, ils se sont mis tous à trader. C'est pas encore une innovation, hein. c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. C'est un petit peu comme fait un petit peu Impero C'est un petit peu comme fait tout, tout le monde. Enfin, normalement, c'est ce normal. Pour moi, c'est normal de faire comme ça. C'est pour mettre notre argent. non pas dans, dans C'est comme nous, qu'on fait avec notre stratégie du poulpe. On ne met pas les œufs dans le même panier. Ben, eux, ils font pareil. Ils mettent pas nos œufs dans les mêmes paniers. Donc, ils diversifient entre, bien sûr, des, euh, ils, ils mettent un, un pourcentage sur euh, sur sur du sur du volatile et l'autre pourcentage sur du stable donc c'est pour ça que votre liquidité ils disent qu'il est en sécurité le plan du bonus il y a des nouveautés il y a des nouveautés que je connaissais pas donc on va y revenir bon vous pouvez investir sur pour l'instant 12 plans qui démarrent de 50 dollars à 50 000 dollars c'est un système binaire, comme je vous ai dit. On va y venir tout de suite après. Et vous avez un jour, une participation journalière qui va jusqu'à 2,5%. Donc, euh, le bonus est payé du lundi au vendredi. Et vous commencez à gagner 48 heures après avoir activé votre plan. D'accord Ça passe très très bien. Ça, ça, ça, ça, ça passe très fluide. Ça passe ça va très très vite. Euh, quand j'ai là, je, je, je viens d'activer mon binaire à, à l'instant puisque j'ai vu que j'ai perdu euh, vrai que dans la nuit j'ai perdu une tonne d'argent mais bon je pensais pas que je pensais pas que ben, j'aurais dû j'aurais dû y penser donc j'aurais dû le faire avant comme un con mais bon c'est pas grave on apprend donc vous allez toucher 5% sur vos directs donc les sommes sont pas exorbitantes elles font pas peur hein. 5% c'est pas grand chose donc euh, pourquoi pas, Donc c'est pas, pas quelque chose qui fait peur le système binaire euh, est un peu différent chez eux vous avez un système binaire classique, droite-gauche où vous allez toucher 8% immédiatement et là où j'ai un petit peu euh, du mal à comprendre c'est les 2,4% binaire résiduels. donc je pense que c'est sur le slide d'après qu'ils en parlent c'est pour, pour les gens qui sont qui, qui sont un peu plus actifs donc là, c'est-à-dire que vous avez une équipe de gauche, ça, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, vous le connaissez, hein, qui, a, qui a 26 250 points, une équipe de droite qui a 18 000, c'est pour ça que là, on peut faire la stratégie du triangle, c'est ce que j'ai fait, donc moi, comme un con, ben, je me suis tout simplement mis, euh, il y a 15 jours, 3 semaines, quand on m'a dit que ça allait sortir, je me suis mis là, donc après, vous savez, euh, vous savez que je suis sur plusieurs plans, et bien on, est à, on est à fond sur plusieurs plans, sur IDA, sur Impero et sur d'autres. Je ne me suis pas fait très attention à la date. Et, euh, et donc, je sais pas, dit, cette nuit j'ai eu un flash, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas aujourd'hui l'ouverture Et donc, tout à fait, c'était euh, l'ouverture. Donc Je ne sais pas si ça a été hier ou ça a été à partir de minuit. Je pense que ça a été à partir de minuit, si mes souvenirs sont bien, l'ouverture a été déclarée euh, le 7. Donc, puisque moi, j'avais été pré-lancé euh, la semaine dernière et euh, on avait euh, 7 jours d'avance sur les autres. Donc, si vous préférez notre lien, logiquement, je pense que si hier, si j'aurais été, j'aurais eu mon lien. Avant, jusqu'à hier, je ne l'avais pas. Euh, donc, donc, je nos donc côté gauche, 26 000, côté droit, 18 000, ben, Il vous paye 8%. Tous les jours, tous les jours, tous les jours sur, sur la jambe qui, qui bouge et qui, qui fait bien sûr de la plus faible. Donc ce qui fait euh, une différence de, 4, de 18 000 dollars. C'est là où je ne comprends pas. Ah, ils, pre ils prennent la jambe la plus faible, oui c'est ça. ça, ouais. Ah non, il ne faut pas la différence. Voilà. Ils prennent la jambe la plus faible, et donc, euh, oui, comme, comme les autres, donc ils prennent la jambe la plus faible, 18550 et ils vous donnent 8 1450. Pour avoir donc ce fameux 2,4 en plus, c'est un résiduel, donc logiquement ça veut dire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais tout simplement, il faut être, euh, il faut être en position, euh, ils disent, d'être 11-3. Et vous allez voir que ce n'est pas très dur d'être 11-3. Et qu'est-ce qui se passe ben Là, ils vous disent que 10% du total des gains de votre équipe est transformé en points sur votre binaire. Donc, 10% du total des gains de votre généré en bénéfice journalier, même sans les nouveaux investissements. Ce qui veut dire que même s'il n'y a personne qui rentre tous les jours, ils ben, reprennent 10%, si je, si je comprends bien le slide, n'oubliez hein. pas qu est en, que c'est le premier jour aujourd'hui, 10% du total des gains de votre équipe, alors là, euh, euh, donc là, c'est-à-dire que là, si ça ne bouge pas, et que vous êtes 113, donc ils vont prendre les 13 000 points ici, ce qui fait donc 10%, ça fait donc ben, 1300 points, Ici, on prend un jour, un jour où personne ne rentre à droite et personne ne rentre à gauche, d'accord Donc, euh, ils vont faire le total. Ils vont, prendre, ils vont prendre 1300 points ici et 1000 points ici. Et, euh, et donc, ils vont les mettre. 10% du total des gains de votre équipe est transformé en points sur votre binaire générant des bénéfices journaliers. Et donc... Ils vont les rajouter donc euh, sur la partie la plus faible qui est, qui est, qui est en haut, ce qui vous donne 2,4% en plus. Bon, voilà ce que je comprends, donc on verra bien par la suite. Donc ça, c'est nouveau, c'est bien. Ça veut dire que même s'il n'y a personne qui rentre, ben, vous touchez un petit quelque chose. N'oubliez pas qu'il faut, qu faut être 3. Hein. Constructeur d'équipe, donc pour les gens qui veulent construire une équipe, participer chaque mois à une part de 2% des revenus de l'entreprise. Ça, par contre, on vous demande d'avoir un forfait de dollars bon ça c'est normal, et d'avoir 10 filles en direct avec un minimum de un d'investissement de 1000$. Alors est-ce que c'est 1000$ chacun ou c'est euh, 10, 10 fois 100$ à voir. Vous allez toucher jusqu'à 300% de vos gains, donc ça c'est pratiquement tout le monde, hein, donc il n'y a rien de spécial, il n'y a rien qui fait peur. Si, ça, si ça, ça, ça vous pouvez faire 300% en une journée, comme vous pouvez faire en une semaine, comme vous pouvez faire en un mois. Le plan de carrière est très, très, très, très, très gentil. Je pense que pour être 11, c'est 1000 points. Donc vous parlez quelqu'un, 1000 points c'est 1000 euros, donc 1000 dollars c'est rien. Vous gagnez 50 dollars. 3000 points c'est rien, vous gagnez 100 dollars. 10 000 points c'est rien. Et vous gagnez 250, plus on vous libère le fameux bonus de 2,4 tous les jours. Ça, c'est intéressant. D'accord Donc, là, donc ah, il faut que nous allons chercher cette position-là. Ensuite, euh, 30 000 points, bah, bah, c'est c'est pas énorme. Hein. 30 000 points, euh, c'est vraiment peu. Vous allez voir un petit peu ce qui s'est passé vite fait. Après, euh, je vais vite aller à, à 8 heures du matin, j'ai déjà un zoom avec mon avocat. Euh, donc, euh, vous avez une Apple Watch. Donc, je vais vous montrer ça juste derrière, comme ça. Voilà, là, vous voyez 30 000 points, une Apple Watch. Donc, euh, d'une valeur de 500 euros. Donc, euh, Les récompenses sont gentilles. Les récompenses sont très, très abordables. Euh, une valeur de donc 100, donc 100, 150 000 euh, je, je vous dirais que c'est pas grand chose, hein. enfin je sais pas n'oubliez hein. pas que c'est de l'investissement donc 150 000, enfin, ça me semble pas élevé hein, pour avoir un iPhone alors je pense que c'est toujours pareil, un iPhone ou l'équivalent à 1500$ moi je pense qu'ils vont pas, qu ils vont pas s'emmerder à vous envoyer un iPhone ils vont pas aller acheter un iPhone hein. je pense pas hein. Donc je pense qu'ils vont vous dire est-ce qu'ils euh, qu vont vous envoyer 1500$ et vous allez vous l'acheter. Donc vous voyez plus ça monte bien sûr hein, et les 26 c'est 500 000 points c'est un voyage pour deux d'une valeur 5000$ quand même. Hein, 5 dollars c'est pas un petit voyage et euh, avoir un parrainage en élève, élève 22 de chaque côté Donc, de toute manière, je pense que si vous, vous êtes 6, automatiquement, euh, eux, y a, vous en avez au moins un dès les 22. Quoi. Et les 22, euh, 22 c'est euh, 3000 euros, 3000 points. Donc, pour avoir du, pour que vous, vous ayez euh, 500 000, euh, si c'est obligé que vous avez automatiquement euh, 3000. C'est obligé. Puisque C'est un binaire. Et là, ça commence à être intéressant quand même. Quand vous passez à 11.7, ben vous commencez à avoir des voitures. Et moi, j'aime les voitures. Donc, euh, moi, c'est ce qui me fait avancer. Je veux ma Mercedes chez Impero, même si je ne la conduis pas, je la donnerai à mon fils. Mais euh, mon pourquoi, c'est d'aller chercher ce Q8, Voilà. Petit, petit Q8, allez, bon, on va être Q8, ça fait maintenant j'ai plus de famille, on va, on va aller chercher cette Mercedes encore une fois, mais là ça sera une Cella euh, 3 millions de points, c'est là c'est faisable, quoi, pas, je, ça me fait pas peur. La maison, bon ça, on peut toujours rêver, mais bon, tout est faisable. Alors les informations, les, pour les retraits, ce, que, ce qui est, un, est important c'est que si vous faites des retraits tous les jours, c'est 5% de, de frais. Vous savez, vous savez que la blockchain ça coûte cher, mais pas, pas de frais pour toutes les semaines. Donc, moi je pense qu'il vaut mieux retirer à la semaine, d'accord Quand on retire tous les jours ou à la semaine, ça va ne changera pas grand chose. Euh, plus grand gain en, en binaire montant du pactage. Alors, vous pouvez quand même récupérer, ça aussi, ça c'est assez rare quand même. Si vraiment vous êtes vraiment embêté, vous avez pris un pack à 10 000 et que vous êtes vraiment vraiment embêté, ben vous pouvez récupérer votre pack, mais vous perdez 30%. C'est normal, hein, puisque vous cassez un contrat, donc je pense que c'est normal, mais bon, c'est bien quand même qu'on puisse récupérer notre pack. Ça, c'est pas tout le monde qui le fait. Ils nous payent du lundi au vendredi, ça je pense maintenant ils ont pris l'habitude, hein. donc euh, ils, nous baissent, ils nous baissent chaque fois de deux jours, hein, puisqu'ils font de la crypto, donc la crypto c'est sept jours. Euh, plus de jours de retrait d'actifs alors qu'ils ils ont déjà reçu mon argent en 10 en minutes mais bon il faut bien qu'ils gagnent leur vie moi je leur dis gagnez votre vie mais payez nous quoi les délais prendraient 48 heures ouvrées donc ça reste donc ça reste quelque chose de correct vous pouvez euh, pour, alors les deux fois pour activer votre binaire si vous voulez faire la stratégie du triangle attention je répète que la stratégie du triangle est faite pour des gens qui comptent parrainer et donc, euh, je referai euh, un cours un peu vite fait. Euh, il faut choisir de l'heure. L'heure, il est... Euh, oui, Angelo, hein, bouge-toi. Déjà, as 16 minutes. Et toi, donc, il faut, faut que ça se termine avant 10 minutes. Mais je voulu vous montrer un petit peu vite le, la simplicité du back-office après. Donc, tout j'ai terminé là. Hein. Donc, le premier parrainage direct ne compte pas. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup d'activer en plus vous-même votre binaire parce que euh, ça compte pas ils sont perdus, ça compte pas pareil donc vous activez comme moi j'ai fait avec du 50$ j'ai mis en haut mais j'ai vu que je vais augmenter mon plan pour démarrer j'avais mis 300$ la semaine dernière mais vu le plan de REM que je n'avais pas puisqu'il ne voulait pas le dévoiler c'était la stratégie de tout dévoiler aujourd'hui euh, ou hier que j'ai raté, euh, je pense que je vais passer à 1000 parce que c'est 1000, 1000 qui déclenche tout, mais bon, après ça, c'est ça dépend si vous développez ou pas. Quoi. Donc, d'accord, 50 à droite, 50 à gauche. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait ce matin en me levant. Euh, donc, les premiers directs de chaque côté ne se qualifie uniquement pour le binaire, ça veut dire que ça veut dire que les deux premiers que vous faites, eh bien, ça ne compte pas, ça, par contre, à partir de là, vous avez ouvert le binaire, et là, vous commencez à encaisser. Donc, ce qui veut dire que moi, maintenant, les gens qui vont rentrer, vous allez voir que tout ce qui sont rentrés dans la nuit, eh bien, je les ai perdus. Au moment du renouvellement, le binaire résiduel est à nouveau gagné. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, au moment du renouvellement, le binaire résiduel est à nouveau gagné. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que chaque... Étant donné que ce sont des packs qui sont à 300%, ce qui est bien, c'est que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va reprendre un autre pack. Donc, ça veut dire que quand vous avez parrainé du monde, et quand vous avez une équipe, ils vont racheter des packs, racheter des packs, racheter des packs, vous allez gagner de l'argent, non pas sur les nouveaux, mais aussi sur les anciens. Quand le pack est amélioré, donc je pense que ça veut dire quand le pack est augmenté, la différence est convertie en points dans le binaire. Donc, ça, ça aussi, c'est rare. C'est-à-dire, je démarre à 50 dollars. D'accord Je passe mon pack demain ou après-demain, comme là, j'ai pris 300. Je, je passe à 1000, mais mon parrain va prendre la différence des 700. Ils sont pas perdus pour lui. Et pareil pour vous, si ça se passe dans votre équipe. Et donc, je vous dis d'aller droit au succès. Donc, voilà. Donc, pour le. Pour le slap de présentation. Maintenant, voilà comment c'est fait, tout simplement, comme vous pouvez le voir. Donc, moi, j'étais ici, et puis dans la nuit, ben, il y en a un qui a pris un pack, je ne connais pas, hein, un pack de 300, un pack de 1000, un autre pack de 1000. Là, euh, il a pris un pack à 50, parce que je crois que moi, ça, c'est. je viens d'activer mon binaire. Donc, ce qui veut dire que... Moi, ça, ce qui veut dire que, voilà, donc là, pour les gens qui vont démarrer, pour les premières, en tout cas pour les, je pense, pour les 20, 30, 40, 50 premières, ça c'est une stratégie, de, donc ça veut dire que je suis, je suis tombé dans un bon, dans un bon réseauteur, c'est qu'il a, il a mis tout le monde en débordement, c'est ce qu'on appelle le débordement, vous voyez ça veut dire que moi, aujourd'hui, pour gagner de l'argent, j'ai juste à faire mon débordement ici. Et donc, vous, si je vous place, je vais vous faire votre débordement, que vous, vous aurez à faire votre débordement. Ça veut dire si vous rentrez rapidement dans les 20, 30, 40 premiers, je vais vous mettre ici. Je vais vous mettre ici. L'autre, je vais le mettre ici. L'autre, je vais le mettre ici. L'autre, je vais le mettre ici. Ça veut dire que cette branche-là, ce n'est pas vous qui allez la travailler. Vous, quand vous allez parrainer, il faudra mettre une personne ici et une personne ici pour activer le binaire. Mais vous, quand vous allez parrainer, vous allez parrainer ici, ici, ici, ici, parce que moi, c'est moi qui va m'occuper de celle-ci. Comme là, si on descend, je... n'oubliez pas que ça a ouvert il y a quelques heures, hein, et, et dans la nuit, donc, euh... bon là-bas il faisait jour, hein, au change chinois, il fait jour, hein. Donc, euh, bon, les les. Bon, après, je dis la Chine, mais Colombia, à mon avis, c'est quelqu'un de Colombie. Hein. Euh, si je descends, donc, 1000, 1000, 1000, vous voyez, bon, 3000, ils n'ont pas peur, quoi. Hein. D'accord Ce sont des leaders, ce sont des leaders que je pense, qui connaissent le patron. Euh, cette couleur, c'est pas. Il y a marqué 100, mais c'est bizarre. Oui, 100. 300, vous voyez, je, des, je continue à descendre jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à, jusqu je sais pas qui j'ai mis derrière, un de mes enfants, ou moi, je sais pas, peu importe, donc euh, ça voilà. donc ça, ça continue, ça continue, donc là, c'est du 300$, là, j'arrive pas, c'est un pack à 50$, Là, c'est un pack à. Je ne sais pas combien, je ne vois pas celui-là. Là, il y en a encore. Il y a du 3000, 3000, 3000, 1000, 1000. Il y a de l'argent, quoi. Vous voyez, lui, donc là. Et vous voyez que ça continue à descendre. Et lui, il a déjà ouvert son intérieur. C'est-à-dire que là, lui, il a déjà gagné de l'argent, quoi. Premier jour, il, il amortissent. Il Maintenant, à eux de faire de l'or. Voilà, donc, toute, ça, toute cette page, tout, tout, tout ça ils l'ont préparé pour moi, c'est ce que moi, je vais faire pour vous, vous avez compris Moi, je vais vous mettre, le premier qui va me suivre, je suis dans l'aventure, ben, il, être... il, sera... il fera partie des dix premiers mondiaux, et il sera là. Le deuxième sera là, que je parraine moi, hein le troisième sera là, donc ça veut dire que tous ces gens-là ben, vont... vont travailler pour vous. Lui va travailler pour lui, pour lui, pour moi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. et vous, vous n'aurez qu'à faire cette branche-là, que cette branche-là, donc vous n'aurez vous pas donc le but aujourd'hui, c'est que justement, vous parrainez rapidement derrière moi. Après, euh, c'est à vous de voir, euh, de voir ce que vous voulez investir, même 50 dollars pour voir. Donc on va descendre quand même jusqu'à jusqu moi quand même. Donc ça, vous voyez encore des sous, 1000 dollars, 1000 dollars, 1000 dollars, 300 dollars, 500, 500, 3000. Euh, puis c'est pas trop des noms asiatiques, hein. Maximum, euh, Caponéon, euh, vous voyez, bon, il y a du monde, quoi, qui, qui sont rentré en, en, en, en... Par contre, vous voyez, là, lui, il perd de l'argent. Il a pris un pack à 50 dollars, ce qu'il faut pas faire. 50 dollars, il a du monde. Là, là ça y est, ces 300% sont morts. Donc, calculez ça. Que vous mettez 50 dollars sur vos deux premiers, oui. Mais là, ne mettez pas 50 dollars. Je vous conseille pas, hein. Bon, sinon, ça ne sert à rien. Quoi. Ne gaspillez pas de l'argent. Hein. Soit, vous, soit vous prenez une position et vous restez. Mais si vous jouez le triangle, surtout ne pas faire ça. Grosse connerie, là. Grosse connerie, quoi. Grosse connerie. Quoi. Ou alors, il est tout seul et, et puis grosse connerie aussi, quoi. Il, il veut démarrer, mais là, il, en démarrant comme ça, il a perdu de l'argent. Donc, 300, 300, 500. Voilà. Ah, moi, je, je suis là. Voilà. Donc, je viens d'ouvrir à l'instant, ici. Vous rappelez, vous, si vous pseudo, vous devez les connaître, hein. Donc ça c'est ici, comment on fait pour monter en haut Voilà, donc maylan vous connaissez, et maylan, et mon autre mailan que vous connaissez. Voilà, donc j'ai ouvert mon binaire, vous avez bien vu, un à droite, en bas. Peu importe, il faut pas, il n'est pas obligé d'être ici, hein. Peu importe. Hein. Par contre, j'ai perdu tout ça. Tout cet argent, je l'ai perdu. Et là, je peux gagner jusqu'à 3000 dollars, puisque je peux gagner jusqu'à 500 dollars. Si vous allez sur le back-office. Donc là, pour l'instant, euh, j'ai touché que 5 dollars, parce que les premiers 5 dollars que j'ai parrainés, ou de ma droite ou de ma gauche, je ne me rappelle plus, et j'ai 5 dollars qui vont remonter encore, et mon pack ne rapporte pas, puisqu'il euh, faut 48 heures d'activité, nous sommes vendredi, je pense qu'il va, va commencer à produire les et demi. alors je ne sais pas si ça sera 2,5, puisqu'ils disent jusqu'à 2,5. Et là, donc, vous voyez, vous mettez à droite et à gauche, c'est ici que vous mettez à droite et à gauche. N'oubliez pas, de mettre à droite et à gauche et de prendre le lien ici que je vais vous mettre sous la vidéo. Donc, sous la vidéo, donc moi, je vais récupérer ce lien-là. Et comme vous voyez, il est à gauche. Et je vais le laisser à gauche. C'est-à-dire que tous les gens qui vont s'inscrire, les premiers seront N'oubliez pas que moi, je fais partie des 10 premiers mondiaux. Et vous avez vu dans la nuit ce qui s'est passé et il y a de grosses sommes. Il y a de grosses sommes. Donc, euh, ne vendez pas à la maison parce que j'ai un autre business à vous préparer derrière. Celui-là, celui-là, j'y travaille depuis pratiquement le mois de janvier. Donc, j'ai beaucoup de recul. Je veux quand même vous préparer quelque chose de bien. Euh, C'est quelque chose qui va, qui, va, qui va être très, très, très, très fort et qui va vous coûter pas beaucoup d'argent. C'est juste, euh, juste de la patience. Donc, voilà pour Eleven Trading. Je vais vous laisser parce que euh, j'ai rendez-vous dans deux minutes avec mon avocat pour savoir, pour finaliser donc, comme... Euh, mon autre société mon énième société que je, je vais peut-être ouvrir en angleterre parce que par rapport à la crypto monnaie donc il euh, faut savoir que l'angleterre c'est le pays le, le, de la crypto monnaie donc euh, je suis en contact avec un avocat en angleterre pour euh, pour, pour finaliser une holding et donc j'ai rendez-vous à 8 heures du matin eux ils bossent je, alors, je sais pas si chez eux il est 9 heures où il est 7h. Donc, donc je vous laisse rapidement, puisqu'il est, est 7h59, j'espère que vous avez compris. Donc le but de cette présentation, c'est, ben, moi je me suis fait avoir, ne vous faites pas avoir. Les premiers qui tirent seront derrière, vous avez compris. Moi je vous ouvre tout un côté, donc ça veut dire que euh, vous vous aurez à développer que l'autre côté. Voilà, donc c'est le cadeau du, euh, du, et le triangle, ne le fait. pas. À condition que vous ayez la capacité de parrainer une dizaine de personnes minimum. Sinon, ne le faites pas. Prenez une seule position. Vaut mieux garder de l'argent sur une seule position que gagner, avoir trois positions et ne pas gagner l'argent. Quoique, il y a quand même le résiduel derrière. D'accord Puisque maintenant, tout est faussé avec ce résiduel. Voilà, donc c'était, vous voyez, il y a quand même 17 000, 20 000 dollars qui ont été investis sur 22 personnes. Sans compter qu'il y en a beaucoup qui n'ont qu pas encore investi. Donc, euh, ce sont des gens qui ont, qui ont des opportunistes. Je pense que ce sont des leaders hein, euh, pour qu'ils aient eu le lien avant moi ou en même temps que moi. Euh, donc, euh, ben c'est vous, ou, vous, ou vous saisissez l'opportunité tout de suite et vous vous mettez en dessous des leaders ou vous, vous attendez dans 2, 3 mois, 4 mois et vous vous mettrez en dessous et vous prendrez la suite. N'oubliez pas que quand on est le, au début, on prend le bon et aussi on prend le mauvais, qui est le risque. D'accord Mais je pense que ça me fait moins peur euh, l'Asie. Parce que l'Asie, je sais que c'est un très très très gros marché. Donc même si ça ne doit pas durer longtemps, je sais qu'on peut prendre beaucoup d'argent à condition de rentrer maintenant. Euh, après, est-ce que ça va durer Point d'interrogation comme tout le monde. Euh, les enquêtes, euh, c'est trop tôt je ne vois pas le but de faire des enquêtes euh, euh, parce que je ne compte, je compte pas faire carrière donc je verrai euh, comment ça se passe et si je décide de faire carrière de toute manière je me déplacerai puisqu'à partir de maintenant de, enfin, à partir de cet été je ne vais faire que voyager et donc euh, moi par contre j'irai voir le PDG euh, en personne comme je fais d'habitude puisque comme d'habitude à part depuis l'année dernière mais maintenant, si on nous lâche la grappe avec ce Covid, de toute manière, euh, c'est pour ça que je monte vite ma grosse structure, ma holding. Pour justement, parce que ça commence à faire beaucoup, beaucoup d'argent qui rentre de partout. Euh, la crypto, ça craint. Et donc, je vous, je vous dis merci. Au revoir. Je suis en retard. Je vous dis merci. Le, tout est en dessous. Vous avez le lien de parrainage. Donc, premier tiré, premier gagné. Euh, ne mettez pas ce que, toujours pareil, règle d'or, ne mettez que l'argent que vous pouvez perdre, et là, euh, sachez qu'il y a un autre business qui arrive derrière, qui qui va pas vous coûter cher, mais qui va, qui va durer, sur moi je pense, personnellement, on va devenir riche pendant un an, donc je vous, je vous donne une petite quelque chose, c'est un business que je surveille, que je sois de, depuis le mois de janvier, j'y suis depuis le mois de janvier, février, et donc euh, ça explose, je peux pas vous, je, peux, je suis obligé de vous en parler maintenant, parce qu'après vous risquez de m'en vouloir, et donc euh, je vous ferai la vidéo après, après le rendez-vous avec mon avocat à 8h. Je vais vous dire à tout à l'heure, c'était Angelo de Marseille, prenez la bonne décision, réfléchissez pendant ce temps-là, et donc de, de toute manière, euh, vous, êtes, vous faites partie des premiers, comme, comme d'habitude, puisque c'est vous qui aurez... Euh, la vidéo en premier avant que je la poste sur YouTube. Merci beaucoup, à tout à l'heure.